Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, c'était fini notre montage du simulateur JCL Simracing. Rappelez-vous, il me restait quand même deux écrans à poser, droite et gauche. J'avais posé que l'écran central. Ça s'est pas vraiment passé euh, comme je le souhaitais. Rappelez-vous, je voulais euh, déplacer le support. Eh bien, ça n'a pas marché et je vous montre tout de suite dans la vidéo pourquoi. Les amis on se retrouve donc à l'arrière euh, du euh, châssis jcl euh, sim racing pour vous expliquer un petit peu mon problème vous, vous rappelez euh, j'ai un support euh, 3 écrans et euh, je voulais euh, basculer euh, cette euh, barre Profiler, hein, qui est de ce côté-là, Là, euh, basculer euh, de ce côté pour gagner euh, 8 cm. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu euh, les vidéos précédentes, bah, je vous mets euh, en haut euh, le lien pour aller euh, les voir et vous verrez euh, la petite explication euh, que, que j'ai fait. Donc, effectivement, euh, je voulais euh, gagner 8 cm puisque tous mes réglages de pédalier de volant et de siège était bon mais je trouvais mon, mon écran un petit, peu, un petit peu trop près de mes yeux donc je voulais gagner ces 8 cm puisque ce profilé ici fait 40 par 80 voilà alors moi j'ai un écran Samsung C32 HG70 c'est un écran incurvé euh, donc c'était possible si vous avez un écran euh, droit vous voyez ici entre le profilé de support et euh, l'écran il y a un peu plus euh, d'une main donc là ce n'était pas possible en revanche avec euh, l'écran incurvé ici il euh, y avait la possibilité alors j'ai mesuré, ça pouvait passer donc j'ai inversé ici euh, les euh, deux euh, équerres et j'ai tenté de mettre mon profilé ici et bien la réponse est ça ne passe pas parce que ici il manque à peu près 5 mm donc j'ai remis le profilé et ben comme il est là euh, et puis et ben, autant vous dire que j'étais déçu parce qu'il a fallu euh, que euh, je pousse au maximum euh, le support de volant pour poser le volant plus près et du coup reculer le châssis entier et voilà j'avais de nouveau mes 8 cm de recul mais ça n'a pas marché voilà inversé profilé jcl euh, bah déjà préconise de le poser comme ça et bien même avec un écran incurvé ils ont tout à fait raison voilà, je voulais aussi vous montrer mon deuxième problème, hein, le deuxième souci euh, rencontré, euh, c'est au niveau du pédalier. Alors, je vous en ai parlé, euh, pareil, dans les vidéos euh, précédentes. Moi, j'ai un pédalier euh, Trout Master, comme vous pouvez le reconnaître. Et euh, sur ce pédalier, eh bien, il y a ici, ici, donc 6 fois, 2 hein, 4 voilà, et 6, euh, des euh, filetages pour pouvoir fixer ce pédalier mais il n'y a pas d'autres points de fixation hormis ces six points alors moi sur le JCL que j'ai commandé et eh bien le support de pédalier c'est celui ci alors comme je vous l'ai dit il était peut-être pas adapté et c'est pour ça que je ne peux fixer seulement que deux équerres, voilà, une de chaque côté, vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais euh, en revanche, les autres ici, puisqu'il y en a quatre de livrés avec le châssis, ben je ne peux pas euh, les fixer. Euh, donc il va falloir que je perce, alors euh, euh, ou je change de pédalier, vous me direz. Mais euh, si je dois percer, voilà, je vais peut-être plus équilibrer euh, mes équerres en perçant une fois ici et une fois par là, voilà, pour avoir euh, pas comme sur... Euh, cette installation, les deux équerres euh, l'une à côté de l'autre. Alors si, euh, si vous aussi vous avez rencontré ce problème, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me donner éventuellement des, des solutions. Alors comme je le répète, je, je suppose et je sais très bien euh, que euh, euh, ces équerres euh, ne sont pas faites euh, pour, pour ce pédalier. Mais voilà, maintenant c'est fait, j'ai acheté ce modèle. Euh, donc soit je change de pédalier, hein, peut-être plus tard, ça c'est sûr, euh, soit ben, je perce euh, le support ici, hein, qui n'est pas très, très épais, et du coup je pourrais euh, mettre un, un boulon euh, pour, pour fixer mon pédalier. Alors n'hésitez pas en commentaire, voilà, si vous avez des, des solutions, ou si vous aussi ça vous est arrivé, ben, juste en dessous de la vidéo, écrivez-moi tout ça, j'y répondrai. Allez, on passe maintenant à l'installation du coup des deux écrans euh, qui restaient à mettre. Euh, donc voilà, avec euh, le, le déballage, hein, comme d'habitude. Voilà, ça c'est la pièce à l'arrière pour masquer euh, les câbles. Et euh, on va fixer euh, le support euh, VESA. Alors il faut récupérer euh, les vis qui sont euh, sur... Euh, la partie pied hein, qu'on ne va pas installer euh, puisque nos 5 écrans en tout hein, ne seront pas installés euh, sur euh, sur les pieds voilà alors vous voyez il y a le support euh, VESA première méthode c'est de le fixer directement sur euh, sur le châssis euh, quand vous êtes tout seul c'est peut-être le plus facile il voilà, y aura une petite encoche pour euh, mettre euh, l'écran donc là vous fixez euh, les, les quatre vis euh, voilà, avec euh, le, la petite entretoise qui va euh, permettre euh, le maintien de la vis correcte euh, dans, dans l'équerre. Et là vous pourrez mettre l'encoche voilà, euh, de l'écran sur l'encoche de la partie VESA. Alors Avec euh, l'écran qui était déjà en place, bah c'est pas évident mais quand vous êtes tout seul, je dirais que pour moi à mon avis c'est la simple euh, des façons de, de l'installer alors il faut faire attention tout de même parce que les vis du, du support euh, pourraient éventuellement euh, rayer euh, l'arrière de votre écran euh, si euh, vous faites euh, si vous ne faites pas attention parce que les, les vis euh, qui sont fournies avec euh, le châssis sont euh, quand même assez grandes et du coup elles peuvent toucher l'arrière de, de l'écran voilà ça c'est la première méthode euh, on, a, euh, on va déballer maintenant le, le deuxième écran, donc euh, je vous rappelle, hein, c'est les Samsung C32HG70, ils font 72 cm euh, de, de largeur euh, et ils sont incurvés, euh, voilà. Donc là on récupère de nouveau les vis, on hein, n'oublie pas, on les cherche pas, elles sont sur le, sur le bras et euh, dans la petite boîte on récupère le support VESA, l'alimentation et puis la prise bah, soit DisplayPort soit HDMI comme, euh, comme vous voulez. Moi euh, j'ai euh, tout en DisplayPort, voilà. Donc là on va, on va faire l'inverse, euh, alors pour moi c'est une méthode qui est euh, effectivement pas mal non plus, vous, vous risquez pas de rayer euh, votre écran, c'est de fixer le VESA en premier sur, euh, sur l'écran et puis après d'emmener l'ensemble euh, sur votre châssis euh, quand on est tout seul bah, c'est un petit peu moins facile je trouve maintenant si vous êtes à deux c'est vraiment cette méthode qu'il qu faut utiliser voilà euh, là c'est sûr qu'il faut tenir l'écran et puis visser en même temps euh, voilà quand vous avez en plus déjà des écrans en place eh ben, il ne faut pas que vous mettiez votre écran de travers alors le conseil, eh ben, si vous êtes tout seul, je voulais vous montrer les deux méthodes, c'est de fixer d'abord le haut. Une fois qu'il est maintenu, eh ben, voilà, vous pouvez mettre les vis euh, du bas sans euh, tenir euh, l'écran. Alors serrez bien, mais euh, ne serrez pas trop. Et voilà, c'est ajusté. Voilà, allez, maintenant on remballe tout. Et puis je vais vous montrer ben, ce que ça donne euh, voilà, un petit peu avec les trois écrans. Du coup, je, vous, je vais vous faire un tour euh, en vue euh, cockpit. Un tour en vue casque et puis un tour euh, en vue euh, extérieure euh, voiture, euh, c'est pas celle que je préfère, le but du jeu quand on a ces trois écrans bah, c'est d'être euh, en vue cockpit, alors je vous laisse regarder. Like midline, show them what you got. Allez voilà la vidéo touche à sa fin on va retourner dans la pit line dans les garages et puis euh, bah, j'espère que cette vidéo euh, vous aura appris euh, des choses ou en tout cas vous aura aidé pour vos futures installations si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo à liker bah, si ça vous a plu, ça m'encourage. Et puis à vous abonner si euh, ce n'est pas déjà fait pour euh, bah, qu'on puisse se retrouver dans de futures vidéos. Bah, ce coup-ci, au volant du simulateur. Et pourquoi pas faire des chronos ensemble. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.